Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc consacrée aux heures. Les nombres reconnus comme des heures sont affichés par défaut sous la forme heure, deux points, minutes. deux points, secondes. Nous avons ici 12 heures, 0 minutes 0 secondes. La saisie des deux points permet au tableur de comprendre notre volonté. 12, puis la touche entrée donne évidemment un simple nombre, 12. 12, deux points sera compris comme 12 heures 0 heures 2.12 donnera 12 minutes et bien sûr 0 heures 2.0 minutes 2.12 sera compris comme étant 12 secondes vous avez bien compris il ne faut pas saisir les heures de cette manière par exemple 12h15 l'alignement à gauche montre que en raison du H la saisie est traitée comme un texte qui ne permettra pas les calculs. Par exemple, si nous ajoutions ces secondes à 12h15, nous obtenons bien sûr une erreur. Les calculs sont en revanche possibles avec les heures saisies correctement. La raison est qu'en interne, LibreOffice traite les valeurs de date ou d'heure en tant que valeurs numériques. La saisie est présentée ainsi, mais elle est en réalité convertie en un nombre. Supprimons le formatage pour le vérifier. La valeur précédant la virgule correspondra à la date. La valeur suivant la virgule correspond à l'heure. Nous avons ici ajouté 12 secondes à 0,5. Nous avons un peu plus. Retenons donc 0,5 correspond à 12 heures. 24 heures le double correspondra donc à 1. 1 jour pour 24 heures. Si nous faisons donc égal à 1 jour divisé par 24, nous allons obtenir la valeur correspondant à 1 heure. Et pour le vérifier, si nous prenons un jour divisé par 24, c'est-à-dire une heure, multiplié par 12, nous retrouvons nos 0,5. Retenons donc que 1, un jour, divisé par 24, donne la valeur d'une heure. Mais que se passe-t-il après 24 heures, au-dessus de 1 Par défaut, LibreOffice gère l'affichage comme une montre. Ajoutons par exemple 5 heures à 19h15, donne 24h15, affiché comme pour une montre, 0h15. Pour obtenir l'affichage cumulé au-delà de 24h, il faut utiliser un autre format de cellule. Les formats gérant le cumul ont les codes représentant les heures entre crochets. Pas de crochet. Crochet. Nous retrouverons nos 24h15. Pour vérifier que nous avons bien compris, ajoutons 5 à 19h15. Nous obtenons 139h15 minutes car nous avons ajouté 5 jours et non pas 5 heures. Pour ajouter 5 heures, eh bien il suffit de diviser ce nombre par 24 avant d'ajouter à l'heure. On peut aussi utiliser la fonction temps qui renvoie la valeur horaire en fonction des arguments. Par exemple, ici, 5 heures, 0 minutes 0 secondes Ceci va nous donner bien 5 heures, et nous pouvons ajouter ensuite, pour obtenir 24h15. Nous pouvons aussi manipuler les dates avec la syntaxe de saisie. Par exemple, nous pouvons faire « égal » 19h15 plus, entre guillemets, l'heure telle que nous la saisirions, c'est-à-dire 5 2.0, par exemple. Nous avons vu que le format par défaut affiche sur 24 heures. Un calcul d'heures de nuit de ce type sera donc géré par défaut. Combien d'heures entre l'heure de sortie, par exemple, d'un employé et l'heure d'arrivée Nous avons bien 5h30. Mais, en format cumulé, les heures entrecrochées, nous obtenons dans ce cas un nombre négatif puisque ce nombre est plus petit que celui-ci. Pour indiquer à calque qu'il s'agit dans cette colonne, dans ce cas-là, du jour suivant, il faut ajouter 1. 1 représentant une journée mais il faut indiquer cela uniquement quand cette heure est plus petite que celle-ci. Il ne faut pas le faire dans ce cas-là. Eh bien, nous pourrons utiliser le résultat du test, entre parenthèses. Est-ce que cette valeur est inférieure à celle-ci Le résultat sera vrai, égal à 1, ou faux, égal à 0. Donc, si nous ajoutons cela au calcul nous retrouvons bien nos 2h10, 1h pour 24h, et encore 1h et 10, 2h10. Et si nous copions cette formule au-dessus, eh le résultat restera bon, puisque nous sommes dans le cas faux, cette valeur n'est pas inférieure à celle-ci. Et enfin, une dernière petite astuce, le raccourci clavier majuscule contrôle point virgule permet d'entrer leur courante sous forme de valeur. Il ne s'agit pas d'une fonction ni d'un champ, donc cette valeur ne sera pas réactualisée par la suite.